J'ai pas Et fait le... mes, mes, mes touches, moi. Hein. Normal, Ça, tu, tu, peux pas le les... tu peux les faire qu'une fois que t'es dans la partie. Oui, ah, c'est euh, pour euh, te pencher. Oh, non, logique, ah, c'est chiant. Non, c'est logique. C'est logique. Pas pour bon <rire> moi, en tout cas. Game is running. <rire> les gars, le jeu <rire> <le>, le... Rattrapez <rire> le jeu, rattrapez le jeu. <rire> ah, bah, il a planté. Ah non Non, c'est fait exprès. <rire> <rire> Je me suis dit. Ah, bah, pas de vidéo. Game has planted. <rire> Merci, Mastercard. Je noir Je vais te baiser. Je suis un négro <rire> T'as pas intérêt à me suivre. Les medikits c'était. <rire> Insupportable Pourquoi Ça on est lui. en caleçon <rire> Qu'est-ce qu'il a ouais. dit <rire> Regardez, j'ai des packs de cuisson de pouls. Ouais, pour, j'avoue, pourquoi on est des en caleçon Moi j'ai un caleçon euh, petit canard. J'ai tué quelqu'un J'ai tué quelqu'un Oh, j'ai vu le saint -Macro, y en a un oh, autre. Oh, il arrive sur toi, il arrive sur toi Je vois Non, mais il m'a one shot mais one, oh one shot! J'arrive dans Saint-Macron! Ah, je <rire> mort! <C> c'est impossible! <rire> Comment ça? <rire> Cette scène est ridicule! Pourquoi t'as un chef? Parce que. C'est un chef! Ah, <rire> il me fatigue! Ah, bah ça crame! Ah L'eau à dingue, J'ai un caleçon à tomates ou à fraises. Non, c'est des pommes, putain, je suis vraiment con! J'avoue, t'es vraiment con! T'es vraiment bête, hein! Ah, t'es vraiment le plus bête, hein! Il est encore tout là-bas! Il est encore tout là-bas, Yuka! Mais oui, je suis en train de regarder le bunker <rire> il est en train de visiter Alors ici, c'est la cuisine <rire> <rire> Cuisine royale, trop drôle -ce que tu... oh, Il a dit on fait cuire les juifs, c'est vraiment un gros <rire> con. <coup. rire> c'est vraiment un gros con. je suis désolé, mais c'est des... des trucs nazis. Euh, qui... euh, je tiens à dire quand même qu'on rigole. Ah j'avoue, ouais, c'est la rigole. seconde guerre mondiale, t'es pardonné. Oh les gars J'ai un cigare Et ça fait quoi un cigare Je sais pas. Ça sert à rien, super. Tu meurs plus vite. <rire> <Tu meurs dans rire> <gueule>, c'est <rire> la... vraiment très réaliste. <rire> ce, ce jeu est, est pour la bonne cause. Right shoulder armor MK Why MK do you speak English? I don't understand bitch. Sorry dude. Ah ça, mais l'endurance elle est en bas à droite. Bravo Mascard. Bienvenue sur le jeu Mascard. Bienvenue, regardez il hey, y a de l'herbe gars... par terre. Pourquoi les armures c'est des casseroles? Ah, regarde il y a des fleurs et des arbres. <rire> Prenez en caleçon. Les, les gars, pourquoi j'ai des, des trucs de lapins au pied J'ai des éclairs. Piooo. Pourquoi j'ai toujours ah, pas de protection flash. Eh pourquoi on peut pas construire les gars. Bah, Elle... euh, <rire> je sais pas... Eh hey, y'a un lama J'arrive pas à freiner. On peut pas freiner sur ces véhicules par contre. Hein. <rire> J'avais J'appuie bien ah, sur l'accélérateur. C'est le temps de guerre. Hein. <rire> Ça fait quoi ah, sur si mon... Euh, so euh, gay hein so gay <rire> Ça fait quoi si On en route pour la Gay Pride! 4 quatre, quatre ah mecs en caleçon dans une voiture! Oh, j'ai un de 2000! Non, je rigole. <rire> j'ai failli te croire hein, quand même. <rire> Par contre, j'ai un, une auréole sur la tête. Hein. Mais c'est quoi cette auréole? J'ai zéro. J'ai hein. zéro d'armure. Oh, t'as. Mascard! On a la guerre! Oui! Les gars morts, Ah la ah, mort. yes. ah, là, que le, le. Vous voulez pas venir, les gars? <rire> à la... Un quoi? Venir, est -ce est que... attends, je suis en train de loot là. Je oh, peux pas je jouer. Dans bon, ouais, j'arrive, moi. Vous servez trop à rien. C est c est toi qui le spectacle de la, de la vidéo est gâché à cause des gens comme toi. J'arrive. Oh non, je suis mort. Les gars, non, comment on s'allonge XXX. X. X. Non, ça, c'est un, un catégorie <rire> vidéo. Il euh... y a énormément de bruit. Il hein. y a un arbre qui est tombé. Bah oui, c'est normal, c'est vous qui vous faites du bruit avec vos casseroles là. Ouais, ta gueule. <rire> Pourquoi j'ai pu mes. Pourquoi j'ai pu mes le... cloches C'est pas sur là, vous, là, là, pas là, ah, il tiens. Tiens. ah, il est là. Je les ai tués. Je les ai tués. Ils avaient le village encore les gars. On a le village. 6 personnes à tuer. tenez le, -le. face-le. J'en vois un, j'en vois un. en visu Ça. Touché. Touché. Hey. Si, si, il faut que t'as de oh, Je le vois, je le vois. QED Touché. Oh, touché. Oh, oh. Ah non, pas touché. Macron derrière toi. Touché. Allez. Allez. 5 Allez. kills. 6 kills. kills. 6 kills. 0 kills. Allez. Allez, mon gars, 6 kills. Bra. J'ai les gars. Mais énervé. Il est bien ce jeu en vrai. Ouais, il est bien. trop long. Mais il est trop bien pour un jeu de délire comme ça. T'aimes bien toi, Macron Ouais ouais enfin ah, je suis le mec ouais. Il faut, faut, faut pas qu'on commence à l'appeler Macron ah ouais je suis un mec un peu chiant oh. ah, ah ça, crache. ça crache oh là là oh on plane oh là là avec une ouais. musique de Penel ça passe trop bien je t'aime oh. oh ouais ouais ouais passionné ouais, ouais. oh c'est la folie d'abord connais pas Penel tu es apparu ah, ouais, vous, moi par contre dans la tôté faut pas que je leur tende le bras Ok c'est bon. C'est sauvage me l'a coupé. En vrai c'est qui Ouais ouais la gueule qu'il a. Ouais Il l'a fait deux fois eux, du coup il est rentré et il est ressorti. Ah ouais c'est collection ça. Ouais j'ai failli vomir sur mon clavier. Touche le mighty MyPress. Mon Bande d'idiot, qui a ce que niveau 3 ici C'est toi l'idiot. C'est toi le niveau 3. Moi je suis niveau 10. C'est le con. Gros caca, t'as un gros caca toi, illusion. Je suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme, toi. Ah non. Non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Je suis pas un homme moi. Je suis un épouvantail. Je suis pas un homme moi. Je suis une banane. Si, si. Moi j'entends pas le son de la voiture. Mais elle fait pas réduit à mort les sons toi. Mais non Qu'est-ce qui, casse les Oh c'est difficile <rire> oh à contrôler. C'est incontrôlable. J'étais à l'envers. Ah oh. Et... Oula, oh ça tire là-bas. Mission infiltration. Regarde viens avec moi. Ça Macron, il casse tous les arbres. Merci pour la discrétion. Casse <rire> notre couverture. <rire> ah bah je suis là. Tu vas voir, c'est hyper simple. Tu lis juste la notice. Et si elle est en anglais, que je comprends rien Et eh bah, tu Putain, est traduis. Vrai, il est en pro. Ah oui, il est en pro. Ah oui, il est en pro, je vais prendre version moi Ou Google traduction <rire> Putain il me fatigue C'est un minibus Allez on part tous en voyage Moi j'ai qu'une ah, hache ah, lol Je vais pas mettre là Mais non je veux pas mettre là Et venez je les mettre... enfants oui, je... Salut, Moi je suis à l'arrière comme les racailles Putain je voulais mettre là bas Les racailles se mettent tout le temps à l'arrière Chauffeur oui. si t'es champion et les pros ah, aussi, est-ce ah, que tu te mets souvent à l'arrière du bus Sur mes nichons c'est Si t'es champion, appuie ah, ah, sur pie mes nichons Tu diras ça à ta future go On peut pas klaxonner <rire> Sur les nichons, non <rire> J'ai pas d'armes on est, on est chez nous les gars nice. ah. Non, en ce moment, c'est plus trop chez nous, hein. Bon. Ah la guerre, c'est la guerre. C'est ces Volkswagen qui détiennent notre pays. C'est la guerre, les enfants. C'est qui le véhicule Ton cul. Personne euh, n'est un pas... véhicule. Ah, c'est qui le véhicule, <rire> qui, le véhicule Je m'identifie pas comme véhicule perso. <rire> bah moi, je suis pas un homme, je suis un camion. <rire> <rire> wow, ah, c'est le bunker est là. Il Mascard qui va mourir d'ici <rire> peu. Juste <rire> une chèvre. Tu l'as mis où ta, ta camionnette euh, Mascard bon. Elle euh, est dans les tranchées. <rire> ah, là, euh, <rire> non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Go up. Oui, j'ai vu. <rire> oh, un frigo. On est passé à côté de tout à l'heure ou il pop des fois Je pense qu'il pop. On hein. oh, mascarde là. Ils sont encore sur mon stuff là. Hein. Tu feras gaffe, t'as une casserole derrière toi. Oh merde. Putain, genre je suis un aimant, tout, tout se coller à moi T'es pas un homme, t'es un aimant <rire> Après celle-là, euh, je, je m'arrête moi T'es qui Tu vas caler Hein oui. Mais yes. pourquoi t'as fait une blague comme ça Tiens, je comprends. Je comprends. Je Arrête pour et regarde-moi des dans calé. les champs avec calé, moi Caler, s'arrêter, voiture Ah ouais Mais oui. caler, break, voiture Bah c'est pas un et homme, c'est une voiture Wow Easy. Allô. Bravo Oh il vole il a atterri à côté de toi ma Phytox il, il, il est là Plus qu'un hein Mais euh, pas non. du tout alors là après, elle, pas elle, du elle, tout là putain oh, Allez illusion allez Il est où Il est en haut il est haut, là là là Oh j'ai plus de balles